Nous sommes le 26 août, donc je profite de cette nouvelle présentation des tomates pour vous montrer une sauterelle euh, posée euh, sur les feuilles de, de courge. C'est toujours sympa de voir quelques insectes euh, prendre possession du jardin. Donc euh, j'en profite pour récupérer euh, mes graines d'œillets d'Inde en, en suivant les conseils euh, de Loulou. Euh, j'en ai profité aussi pour récupérer des, des graines de bourrache, donc il faudra que je fasse le tri parce que. Je ne me rappelle plus quelle tête ont les graines, mais euh, il doit y en avoir dedans. Il faut juste que je fasse le tri. Voilà donc, nouvelle tomate, la noire russe charbonneuse. Elle est entre le rouge et euh, le marron. Je vais prendre celle-ci qui est mûre. Voilà. Là, on en a une qui est un peu plus grosse, là, et qui n'est pas encore mûre. Donc, ça n'a pas l'air extrêmement productif. Il y a quelques tomates pas énorme donc il y en a quelques unes ici alors le pied fait environ 1m60 je dirais autre tomate que j'ai failli vous présenter dans la présentation numéro 6 la tomate stupice donc là j'en ai quelques unes de mur voilà donc j'ai un pied euh, dans ce bac donc comme vous voyez il monte à peu près à 1m60 lui aussi et euh, j'ai un pied euh, dans la serre donc je vais prendre quelques, quelques tomates bien mûres pour pouvoir prélever des graines et vous la présenter. Donc c'est plutôt fourni. Hein. C'est quand même assez, euh, assez productif. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là on ne voit pas bien parce que comme je taille pas les pieds, il y a encore une ici qui est bonne. Donc je pense qu'avec trois, ça devrait suffire. On va passer dans la serre. Je vous montre mon pied de stupis. Bon, je ne les attache pas trop, là, donc euh, j'ai un peu arrêté d'attacher. Donc ça part un peu comme ça veut. Donc la tomate que vous voyez juste à côté, euh, c'est la tomate Black Zebra. J'avais déjà la Green Zebra euh, que j'ai fait euh, et que je refais chaque année, sauf cette année, par manque de place. Je vais en prendre d'autres. Vous voyez, il y en a encore deux ici. La productivité est, est relativement correcte. Hein. Il y en a quand même pas mal. Hein. Ça pousse plutôt bien, c'est pas très grand, euh, même si c'est pas super attaché. Ça fait 1m50 à peu près. J'en ai récolté trois, elles ont à peu près la même taille. Euh, Celle-ci serait peut-être un petit peu plus grosse, donc euh, elle a une jolie forme, donc comme la, la, la green zebra. Voilà. Donc maintenant, je vous présente la tomate ananas. Donc elle promet d'être jolie à la découpe. J'en ai une deuxième, qui est un peu plus ronde, en fait, plus petite. Donc ça, ce sont les deux premières que j'ai qui sont mûres. Alors, j'en ai pas mal qui sont en attente. Ça donne vraiment beaucoup, il y en a, il y en a pas mal. Hein. Là, il y en a en dessous aussi, voyez Donc là, j'en ai aussi en hauteur. J'en ai derrière. Là, le pied, euh, bah, j'ai arrêté de les attacher. Donc, euh, en fait, il s'appuie un peu sur les autres. Et donc le pied qui est couché, je pense qu'il pousse à au moins 2 mètres. Là, il est vraiment très couché. Vous voyez, il arrive ici. Et là, ça, ça plie vraiment beaucoup. Donc je ne connais pas sa taille maximum, mais à première vue, je dirais qu'il fait au moins plus de 2 mètres, 2 mètres ou plus. J'en profite pour vous montrer mes melons. Alors un de mes melons, parce que j'en ai déjà récupéré, j'en ai déjà récolté deux donc je sais que Philippe de la chaîne F1 R6, on a le fait lui aussi, donc c'est des melons vieille France, donc celui-ci pour l'instant il n'est pas encore mûr, il continue de grossir, mais il va falloir que j'attende encore, les feuilles sont plutôt jolies. Donc sur cet autre pied, j'en ai encore un petit, donc j'ai collecté un melon mûr, et j'en ai encore un ici qui est en attente. Un petit clin d'œil à Seb de jardinon naturel, donc comme tu vois j'ai récupéré mes graines de pommes de terre là, qui se trouvent dans les, les porte graines Donc je les laisse là en attente et puis ben, comme tu me l'as conseillé, je passerai ça au tamis pour essayer de, de faire la même expérience que toi, de, de faire pousser des, des pieds de pommes de terre à partir des graines. Une nouvelle tomate, donc la Subarctic Plenty. Donc, c'est une tomate normalement active. Donc ils donnent vraiment de, de, de jolies tomates, à profusion. Alors l'année dernière, je ne me rappelle pas les avoir eues aussi tard, pourtant là ils étaient dans la serre, vraiment bien avantagés, et là bizarrement, euh, et ben, elles mûrissent seulement. Donc je suis un petit peu déçu, mais bon. Donc ce sont des tomates de petit calibre, rouges, euh, donc qui sont un petit peu plus grosses que la sibériane, et qui sont censées être hâtives. Donc, je vais en couper quelques-unes et je vais vous montrer ça. Donc, ça a l'air de faire 4 cm pour la plus grosse, entre 3 et 4 cm de diamètre, sur à peu près 3 de hauteur. L'autre est plus petite. Donc, le pied, c'est difficile de vous le montrer parce qu'en fait, il est emmêlé avec d'autres pieds de tomates, notamment la Red Pier, qui s'est un peu affaissée dessus. Donc on voit là quelques tomates ici. D'après mes souvenirs, ça devait faire 1 m je crois. Maximum, il faudrait vérifier, mais c'est pas très grand. Voilà, donc une autre tomate que je devais vous montrer, en fait, et que je n'ai pas pensé à faire plus tôt. Donc c'est la tomate Moskvitch. Donc celle-ci a une forme plutôt écrasée. J'en ai d'autres qui ont une forme plus arrondie celle-ci voilà voilà donc ce que ça donne donc voilà les deux tomates que j'ai récupérées. donc elles ne sont pas très grosses euh, il faudra que je vois par rapport au pot moyen euh, si je peux récupérer les graines sur celle-ci ou pas voilà donc le pied il est ici voilà, et il monte à peu près à 1 mètre euh, voilà, il pourrait monter un petit peu plus haut s'il était mieux attaché. Donc 1m80 maximum. Enfin, je suis désolé, j'ai le soleil là en contre-jour. Donc encore une nouvelle tomate que je vais vous présenter, c'est la tomate Ildi. Donc comme vous voyez, en fait, ça fait énormément de petites fleurs en fait et donc de fruits. Vous voyez, ça fait vraiment des, des, des belles grappes. Il y en a vraiment en pagaille. Donc je vais en récolter des bien mûres. Voilà, donc euh, je vous montre. Je devrais avoir suffisamment de graines sur celle-ci. Voilà le pied. il doit faire 1m, euh, 1m50. La nouvelle tomate que je vais vous présenter, c'est la Gold Metal. Donc vous voyez, celle-ci est vraiment très grosse. Alors, je ne sais pas combien elle pèse, mais je dirais 500 grammes. Et j'en ai d'autres plus petites. Ici. Voilà, et j'en ai une aussi derrière, là. Voilà. et il y aura aussi encore une grosse tomate verte là qui est en attente donc ça donne plutôt pas mal, il y a des groupements de tomates là, qui sont là il y en a d'autres qui sont en attente donc euh, en plus c'est quand même euh, l'endroit où j'ai mis les, mes pieds de tomates en dernier donc qui ont été le moins favorisés, qui donnent malgré tout euh, de très belles tomates comme celle-ci, donc je pense que si je l'avais mis dans la serre ça aurait peut-être fait... Euh, un plus beau pied déjà, et en plus de plus belles tomates, et peut-être plus nombreuses aussi. Celle-ci est vraiment, est vraiment très grosse. Donc elle est relativement ferme quand même, malgré tout. Mais, mais pas partout. Donc ça fait vraiment une très belle tomate. Le pied de la métal vous voyez, ça monte à peu près à 1m60. Une autre tomate que je vais vous présenter, c'est la Vintage Wine. Les tomates sont de taille moyenne, donc euh, voilà. j'en ai beaucoup au pied. Donc j'en ai un petit peu là ici, j'en ai deux, là j'en ai, j'en ai trois ici, j'en ai encore d'autres euh, qui poussent ici. Donc euh, alors le pied a été cassé accidentellement, donc euh, il aurait pu monter plus haut. Mais bon, je pense pas qu'il aurait monté beaucoup beaucoup plus haut. Donc euh, au pire, je pense que ça doit faire 1m70 hein, maximum. Mais franchement, là, je suis à 1m50, je pense. Donc euh, allez, 1m70. Voilà, donc je vais récupérer quelques tomates euh, pour, euh, pour vous les montrer de plus près. J'ai quelques tomates, là, que j'ai récupérées qui sont plutôt bien mûres. Donc voilà, là. La taille que ça fait. Elles sont pas forcément super jolies. On voit qu'elles sont fendues. Ici, un petit peu. Celle-ci, c'est pareil. Donc là, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps. Elles sont vraiment très mûres. Voilà, celle-ci pas mal aussi. Bon, elle est un petit peu abîmée à l'arrière. Les autres sont plus petites. Voilà. Et celle-ci, qui est aussi plus petite. Donc je pense que je récupérais les graines uniquement sur les deux premières. Qui sont vraiment très mûres et qui ont une forme plutôt jolie donc je l'avais déjà testé en fait euh, une première fois j'avais d'ailleurs fait la confusion avec la chocolate strips euh, donc on va voir ce que ça donne la deuxième fois parce que la première fois je l'avais vraiment trouvé euh, à la limite euh, mauvaise euh, au niveau du goût donc je pense que c'était peut-être un, un problème sur cette tomate euh, que j'ai goûté mais je pense pas que ça va se reproduire euh, sur les autres donc on, on va voir ce que ça donne donc, euh, je vous présente la dernière euh, tomate, la téton de Vénus. Donc, c'est une tomate jaune, avec le bout pointu. Euh, donc, euh, voilà, vous voyez, il y en a quand même pas mal qui sont en attente, donc euh, qui ne sont pas encore toutes mûres, ça donne plutôt pas mal. Euh, donc, il y en a aussi là. Euh, le pied est assez grand. Il doit faire, je pense, un m 70, Je pense. La tomate est plutôt ferme, hein. c'est vraiment une tomate euh, à l'image de la tomate poivron jaune, c'est quand même assez ferme comme tomate. Donc nous sommes dans la cuisine, je vais vous faire un petit récapitulatif de toutes les tomates que je vais vous présenter. La première tomate, la tomate noire russe charbonneuse, donc, qui a une très jolie couleur je trouve. Donc un marron euh, qui est vraiment très éclatant avec des petites nuances plus claires. Ensuite nous passons à la tomate stupice. Suite à plusieurs messages de Jaco et Lily, euh, Patrick de mon bio potager et euh, Léa qui m'ont confirmé que c'était bien une stupice. Donc j'ai décidé de cueillir à nouveau cette tomate pour vous la présenter. Ensuite, la tomate Black Zebra. Donc qui elle aussi a une très jolie couleur. Elle est vraiment très jolie comme la green zebra. Une couleur striée comme... avec des couleurs plus sombres. Donc c'est vraiment une très jolie tomate. J'ai hâte de voir l'intérieur, mais déjà l'extérieur est vraiment très joli. Ensuite, la tomate ananas. Les tomates ananas que j'ai ne sont pas extrêmement grosses. Mais elles sont jolies, elles ont vraiment les belles caractéristiques de l'ananas, comme on le voit ici. Ensuite, on a la Subarctic Plenty. Une tomate que je connais bien et que je fais depuis plusieurs années. Donc elle a... Un... Un calibre relativement modeste. à peu près 5 cm de diamètre, je dirais. Mais une couleur rouge assez foncée. Donc, elle est vraiment jolie. Ensuite, la tomate Mosvitch. Donc, c'est une tomate assez ferme. De petit calibre. Ensuite, on passe sur la tomate Hildi. Donc, c'est une tomate cerise jaune. Donc, ça donne énormément. Comme vous avez pu le le voir sur le pied. Ensuite, on passe à la tomate Gold Metal, donc une très jolie tomate, en tout cas pour 7 exemplaires. Ah, bon, malheureusement, il y a des, des marques ici, elle n'est pas parfaite, mais elle a aussi des couleurs vraiment très jolies et j'ai hâte de la découper. On va avoir une belle chair bicolore, à mon avis, à l'intérieur, tout comme la tomate ananas, donc vraiment une, une belle tomate. Ensuite, on passe à la tomate Vintage Wine, Donc, que j'avais testée mais qui n'était pas exceptionnelle la première fois. Donc j'espère que celle-ci sera meilleure. Et pour finir, la tomate Téton de Vénus. Alors j'ai vu qu'il existait plusieurs couleurs de Téton de Vénus. Donc celle-ci, c'est la Téton de Vénus jaune et il existe la Téton de Vénus rouge que Toto a testée. Et je crois qu'il existe aussi une troisième couleur. Je crois que c'est la téton de Vénus blanche, il me semble. Donc on va passer à la première tomate qui est la noire russe charbonneuse. Voilà, donc maintenant je vais mesurer la tomate en diamètre. Donc on a 4,8 sur 5,3 à peu près. Donc maintenant je vais la peser. Donc 73 grammes. Donc le poids moyen est de 80 à 120 grammes, donc on est euh, pratiquement dans la fourchette, donc on est vraiment très proche. Donc maintenant je vais la couper. Voilà, donc je vous montre à l'intérieur, Donc qui est très sombre très juteuse, donc quelques graines en périphérie je la trouve vraiment très jolie au niveau de la couleur maintenant je récupère les graines et je vous reprends après maintenant nous passons à la tomate stupice donc je vais la mesurer en diamètre elle fait à peu près 3 ,7 cm 7 et en hauteur elle fait 3, ,3 cm 3 à peu près donc l'autre est à peu près de la même taille donc maintenant je vais la peser, donc 30 grammes, 26 grammes. Donc maintenant je vais la découper. Voilà. Euh, donc ce qu'on voit c'est euh, qu'elle donc elle est juteuse mais euh, qu'elle contient aussi beaucoup de graines. Donc euh, je vais d'ailleurs les récupérer, et je vous reprends après. On va passer à la Black Zebra. Je vais la mesurer en diamètre. Donc on est sur 5,7, et en hauteur 5,1. Donc maintenant je vais la peser, 93 grammes, 89 grammes, et 95 grammes. Le poids est annoncé de 90 à 120 grammes, donc on est très bien, on est pile dans la fourchette. Donc maintenant, je vais la couper. Donc elle a l'air très juteuse, oui, elle est extrêmement juteuse. Donc euh, ben l'intérieur est plutôt joli, avec quelques graines. Euh, la chair a l'air bien épaisse, elle est assez ferme. Donc euh, c'est assez intéressant. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Je passe maintenant à la tomate ananas. Donc je vais prendre la plus grosse que je vais mesurer. Là on est sur 8,1 sur 5,7. Donc maintenant je vais la peser. 207 grammes et 135 grammes. Donc le poids moyen est de 300 g à 1 kg, euh, donc là je suis un petit peu juste, euh, je suis qu'à 207 g, mais bon on a quand même les caractéristiques de l'ananas, donc euh, je vais quand même récupérer les graines. Donc maintenant je vais la découper. A la, la jolie couleur de, de la tomate ananas donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très beau l'intérieur euh, ce mélange de couleurs entre l'orange et le, et le rouge c'est vraiment magnifique il y a plutôt beaucoup de graines et euh, elle est très juteuse donc euh, je récupère les graines et je vous reprends après donc on va passer à la subarctic plenty donc euh, je vais la mesurer, en diamètre, donc elle fait 5,3 sur 4,1 en hauteur. Donc maintenant je vais la peser, donc 73 grammes, et l'autre est plus petite, donc elle fait 54 grammes. Donc le poids moyen est de 50 à 100 grammes, donc on est pile dans la fourchette, même pour la plus petite. Donc maintenant je vais la découper. elle est très juteuse, quelques graines, elle a une jolie couleur aussi, et un petit dégradé de rouge, donc elle est plus foncée sur les sur les bords qu'au centre, donc je récupère les graines et je vous reprends après. Donc on passe maintenant à la Moskvitch, donc je vais la mesurer, donc en diamètre elle fait 5,2 sur ,8. Donc maintenant je vais la peser. Donc 57 grammes pour la première et 55 grammes pour la deuxième. On est en dessous de du poids moyen qui est de 100 à 150 grammes. Donc maintenant je vais la couper. Donc elle est très juteuse. Donc il y a pas mal de graines la chair est assez ferme malgré tout je vais couper l'autre aussi l'autre voilà. c'est pareil voilà, bon, ça ça dégouline tellement euh, tellement elle est juteuse donc je vais récupérer les graines et je vous reprends après voilà, donc maintenant on passe à la tomate Ildi, donc je vais la mesurer, donc en diamètre on est sur 2 ,4 cm 4, 2 ,5 cm 5, en hauteur on est sur 3 cm, donc maintenant je vais la peser, donc elle fait 10 g à peu près, 9 g, ouais c'est ça, hein. c'est vraiment, euh, vraiment 10 g, donc je vais m'arrêter là, donc maintenant, je vais la couper. Donc, donc tomate cerise très juteuse. Et Il y a pas mal de graines. Je vais la couper dans l'autre sens. Voilà, ça se confirme, c'est vraiment très juteux. Bon moi, je les ai pris, je les ai pris bien mûrs. Hein, donc euh, voilà. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Donc on passe maintenant à la gold métal. Donc je vais la mesurer. Donc, alors en diamètre, elle fait environ un petit peu plus de 12 cm. Et en hauteur, donc elle fait environ 8,2 cm. Donc maintenant, je vais la peser. Donc elle fait environ 630 grammes. Donc, la Gold Metal euh, en termes de poids est euh, bien dans la fourchette moyenne qui est de 300 grammes à 1 kg. Donc, maintenant euh, je vais la couper. Voilà. Donc, on a une très jolie couleur. Donc, qui rappelle un petit peu la, la tomate ananas. Au niveau de la couleur, euh, c'est une dominance de jaune orangé avec du rouge au milieu. Euh, on a quelques graines en périphérie. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. On passe maintenant à la vintage wine. Donc je vais la mesurer. En diamètre elle fait à peu près 7,4 cm et en hauteur elle fait à peu près 4,5 donc maintenant je vais la peser elle fait 139 g donc le poids moyen est de 100 à 130 g donc on est parfaitement dans la fourchette donc maintenant je vais la couper Voilà, Donc ce que ça donne, un, un rouge profond, avec quelques graines, il n'y en a pas tant que ça, beaucoup de chair, très juteuse. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Donc maintenant, on passe à la dernière tomate qui est la téton de Vénus. Donc, je vais la mesurer en diamètre, elle fait 4 ,6 cm, donc en hauteur, elle fait à peu près 6 ,7 cm. Donc maintenant, je vais la peser. Elle fait 75 grammes. Le poids moyen est de 70 à 120 grammes. Donc on est dans la fourchette. Donc maintenant, je vais la couper. Voilà. Donc il y a quelques graines. Et elle est assez juteuse. Mais la chair reste ferme quand même. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Voilà, donc c'était pas facile de faire entrer tout le monde dans l'écran. Comme d'habitude, j'ai classé euh, les tomates de gauche vers la droite par ordre de mes préférences. On va commencer euh, par les, la première Execo, donc qui est la gold metal et la il dit. La Gold Metal, c'est une tomate juteuse, très sucrée, douce. Quand j'ai mangé cette tomate, j'avais l'impression de manger un steak de tomate. Euh, donc la chair est vraiment assez ferme, euh, c'est vraiment agréable en salade. Je trouve que c'est une des meilleures tomates que j'ai mangées. Je vous la recommande chaudement. Euh, donc la Gold Metal ainsi que la Hildi, donc, la Hildi qui est une tomate cerise. Alors, je ne suis pas super fan en général des tomates cerises, euh, mais cette fois-ci, je suis tombé sur une tomate qui était très sucrée, mais vraiment. Donc la tomate il dit c'est une tomate juteuse, très sucrée, douce. C'est très difficile de définir le goût d'une tomate. Certains euh, retrouvent certains arômes dans le Beaujolais nouveau. Euh, moi, dans la tomate il dit j'avais l'impression de retrouver le goût d'une prune. Euh, donc vraiment, je l'ai trouvée vraiment excellente. Euh, donc c'est la première fois que euh, je mange une tomate cerise qui a ce parfum et euh, ce côté très sucré. J'en ai déjà mangé avec un petit, peu de, un petit peu de côté sucré, comme la miel du Mexique, mais là vraiment, euh, c'est vraiment très présent. Donc ensuite la tomate ananas, donc, que beaucoup d'entre vous connaissent. Euh, donc c'est une tomate juteuse, sucrée, euh, douce. Euh, la couleur est, est vraiment très jolie. Les miennes ne sont pas très grosses, vous pouvez vous rendre sur la chaîne de Béa euh, qui fait des tomates, euh, ananas euh, qui font euh, le kilo. Les miennes sont, sont loin de ça, donc euh, malgré tout le goût était vraiment très bon. Donc c'est pour ça que je la place en troisième position. Ensuite on passe sur la noire charbonneuse, donc, qui est juteuse, sucrée, douce, très peu ferme. Ce qui me gêne un petit peu, c'est je repense en fait au, à la productivité qui n'est vraiment pas fameuse. Alors, il faudrait peut-être la retester euh, en serre, mais en tout cas à l'extérieur, dans un de mes bacs, euh, ça n'a pas donné vraiment euh, une grosse production. Mais malgré tout, elle est quand même agréable, donc euh, c'est pour ça qu'elle est en quatrième position sur 10. Euh, ensuite, on passe à la Black Zebra. Donc moi, je connaissais euh, déjà la, la Green Zebra, donc le goût est assez proche, hein, je trouve. Euh, donc c'est une tomate juteuse sucré c'est pas une tomate qui est douce ça serait plutôt neutre elle a une petite pointe d'acidité euh, donc elle est légèrement farineuse je trouve euh, mais euh, ça reste quand même euh, pour sa fermeté euh, une tomate que j'apprécie ensuite la subarctic plenty donc c'est une tomate juteuse légèrement sucrée qui est plutôt neutre euh, en termes de douceur qui est acide c'est une bonne tomate, en principe elle est hâtive. Euh, moi je l'ai plantée euh, en remplacement d'un autre pied, c'est pour ça que je l'ai eue assez tard je pense, parce que l'année dernière je l'ai eue euh, relativement tôt. Je pense qu'il faudrait refaire un essai avec cette tomate, qu'elle fasse partie des premières tomates que, que je mettrai dans la serre. Ensuite je passe à la stupice. Donc la stupice, c'est une tomate juteuse, sucrée, avec une pointe d'acidité. C'est une bonne tomate. Elle ne fera pas partie de mes coups de cœur, mais ça reste tout, tout de même une bonne tomate. Ensuite, la téton de Vénus. Donc, la téton de Vénus est juteuse, légèrement sucrée. Elle n'est pas douce, elle est plutôt neutre, avec une petite pointe d'acidité. Euh, bon, elle est intéressante pour sa fermeté. Bon, ça ne fera pas partie de mes coups de cœur. Euh, ensuite, la tomate Moskvitch est juteuse, elle n'est pas sucrée. Euh, elle n'est pas douce, elle est acide, mais par contre, elle est assez ferme. C'est une tomate intéressante, mais bon, qui ne fera pas partie de mes coups de cœur. Euh, ensuite, je termine par la Vintage Wine. Donc, J'avais déjà testé cette euh, tomate euh, qui n'était vraiment pas fameuse la première fois. Alors Cette fois-ci, c'est bien mieux. Euh, néanmoins, ce n'est pas une tomate euh, que je trouve euh, exceptionnelle, en tout cas à mon goût. Donc c'est une tomate juteuse, légèrement sucrée, plutôt neutre, je la trouve pas vraiment douce. Le, le reproche que je lui ferais, ce serait euh, le côté farineux qui n'est pas agréable. Je trouve pas ça vraiment euh, terrible euh, en salade, donc euh, c'est pour ça que je, je la place en dernière position euh, de ce comparatif. Donc si cette présentation un petit peu plus longue que d'habitude vous a plu, euh, ben, mettez un petit pouce en l'air.